Vous êtes artisan, dirigeant de TPE, auto-entrepreneur Vous souhaitez vous faire connaître ou booster votre compétitivité Une solution, le chèque TIC. La région Guadeloupe du développement de l'économie numérique et de l'attractivité du territoire propose un nouvel accompagnement, le chèque TIC, un outil innovant et pratique pour accompagner les très petites entreprises désireuses de passer le cap de la transition digitale. Il vous suffit de quelques clics pour déposer votre demande de chèque TIC sur le site de la région Guadeloupe. Une fois le dossier complet, enregistré en ligne et validé par la région Guadeloupe, votre chèque TIC est émis. Avec le chèque TIC, la région Guadeloupe et l'Europe, partenaires des artisans, auto-entrepreneurs et petites entreprises, soutiennent financièrement les entreprises du territoire afin de développer leurs activités sur Internet. Il s'agit d'un accompagnement de la région Guadeloupe avec un financement de l'Europe allant jusqu'à 10 000 euros pour des projets de création de sites web, de mise en sécurité informatique, d'acquisition de matériaux, matériel et de logiciels spécifiques. Plus qu'une aide régionale, le chèque TIC de la région Guadeloupe sera votre passeport pour entrer dans l'ère numérique.